La Montgolfière, c'est quand même le seul moyen de transport aérien où on ne choisit pas où l'on atterrit. Non, voilà, on ne peut pas choisir. Je vais descendre un peu parce que je vois qu'il y a la vallée. Bah, va... Pour va... aller se poser là-bas, par aller exemple Je se poser dans le secteur là-bas. Je vais descendre pour prendre de la gauche parce que là, je sens que je prends de la droite en hauteur. Alors, je vais commencer à descendre. On appelle ça, on va lécher un peu les, les arbres. Pour aller prendre un peu de gauche, pour essayer de trouver un terrain. Pour poser tranquillement. Ah, très bien. Voilà. Ah. Il va falloir se trouver. Allez, on se tient sous. Oh, c'est sportif ouais. Vous l'avez dit <rire> Ça va aussi stabiliser. Oh, c'est sportif, hein Aérostatier c'est sportif Oui, très. Là je vais l'ouvrir. Donc là, l'air s'échappe là, c'est ça Ouais. On est presque à. Là pas personne ne sort pour l'instant. Bon les cou coucher oui. Vous êtes bien là Moi je suis très bien. <rire> C'est un peu secoué l'atterrissage mais parfait en plein milieu du champ, on n'a rien d'abîmé. Non.